Air Algérie renforce son programme de vol et ouvre de nouvelles lignes. Le ministre des Transports a dévoilé, ce dimanche 28 août 2022, le nouveau programme de vol entre l'Algérie et la France qu'appliquera la Compagnie Nationale Air Algérie. Un nouveau programme marqué par le renforcement des vols vers les anciennes destinations et la réouverture de plusieurs lignes au départ de différents aéroports algériens et français. Il aura fallu attendre la fin de la saison estivale pour voir les autorités algériennes accepter un renforcement des vols et la réouverture de nombreuses autres lignes entre la France et l'Algérie. En effet, dans un communiqué publié ce dimanche 28 août 2022, le ministère algérien des Transports a annoncé un nouveau programme de vols internationaux accordé à la compagnie Air Algérie. Comme souhaité par la diaspora algérienne, c'est la destination France qui a eu la part du Lion dans ce nouveau programme, avec notamment 14 nouveaux vols par semaine sur la ligne Alger-Paris-Alger. -Alger. Désormais, Air Algérie et Tassili Airlines vont assurer 66 vols par semaine entre Alger et Paris en aller-retour. La nouveauté de ce programme est surtout la réouverture de nombreuses lignes au départ de la France vers les aéroports algériens. C'est le cas notamment des lignes Sétif-Paris-Sétif, Biscra-Paris-Biscra, Batna-Paris-Batna, Eloued-Paris-Eloued, Batna-Marseille-Batna et Tlemcen marseille Tlemcen. La compagnie Air Algérie est également autorisée à assurer à nouveau les vols au départ de Lyon vers les aéroports de Béjaïa, Batna, Biscra et Tlemcen. La compagnie Air Algérie sera aussi de retour à l'aéroport de Metz pour y assurer des vols vers Alger, Oran et Constantine ainsi que l'aéroport de Lille pour des vols vers Oran et Constantine. Concernant les vols au départ de Mulhouse, la compagnie Air Algérie se voit aussi autorisée à reprendre ses vols vers Constantine à raison de 3 vols par semaine. Au départ de Bordeaux, Air Algérie sera également de retour avec 4 vols par semaine vers Alger et 2 vols à destination d'Oran. Air Algérie, nouveau programme de vol entre l'Algérie et la France. Paris-Alger-Paris, ajout de 14 vols par semaine pour atteindre 66 vols par semaine, dont 3 vols pour Tassili Airlines. Oran-Paris-Oran, Ajout de 2 vols par semaine pour atteindre 21 vols par semaine. Béjaya Paris-Béjaya, ajout de 4 vols par semaine pour atteindre 11 vols par semaine. Alger-Marseille-Alger, ajout de 7 vols par semaine pour atteindre 21 vols par semaine. Sétif Paris-Sétif, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Biscra Paris-Biscra, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Batna Paris-Batna, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Heloued Paris-Audoued, Réouverture à raison de 1 vol par semaine. Batna Marseille Batna, réouverture à raison de 3 vols par semaine. Tlemcen Marseille Tlemcen, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Sétif Marseille Sétif, réouverture à raison de 3 vols par semaine. Béjaïa-Lyon-Béjaïa, réouverture à raison de 3 vols par semaine. Batna-Lyon-Batna, -Batna, réouverture à raison de 4 vols par semaine. Biskra-Lyon-Biskra, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Tlemcen Lyon Tlemcen, réouverture à raison de 1 vol par semaine. Constantine Toulouse Constantine, réouverture à raison de deux vols par semaine. Oran Lille Oran, réouverture à raison de 3 vols par semaine. Constantine Lille Constantine, réouverture à raison de deux vols par semaine. Constantine Nice Constantine, réouverture à raison de 3 vols par semaine. algémès Alger, réouverture à raison de 6 vols par semaine. Oran Metz Oran Réouverture à raison de 1 vol par semaine. Constantine Metz Constantine, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Alger Mulhouse Alger, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Constantine Mulhouse Constantine, réouverture à raison de 3 vols par semaine. Alger Bordeaux Alger, réouverture à raison de 4 vols par semaine. Oran Bordeaux Oran, réouverture à raison de 2 vols par semaine. Abonnez-vous à notre chaîne.